Bonjour Tiro. peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui hey, Merci Tiro. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note d'aujourd'hui, c'est Ré avec la main droite. Ré. Ensuite, Mi. Même, vous pouvez ajouter encore une note. Fa. Parce que ce n'est pas très difficile. Ok Ré, mi, fa. Ok Les trois notes enchaînées. Mais séparément. Maintenant, ré, mi, fa. Jusqu'à là. Ok Maintenant, on va répéter pour cela cinq fois. Ré, mi, fa. Première fois. Ré, mi, fa. Deuxième fois, Ré, Mi, Fa. Troisième fois, Ré, Mi, Fa. Quatrième fois, Ré, Mi, Fa. Très bien. Ensuite, faites attention, regardez bien sur la partition. Fa, c'était la blanche. C'est-à-dire, il faut attendre un petit peu, maintenir cette note. Ré, Mi, Fa, a. ok. Maintenant, la note suivante, c'est la main gauche qui vient sur le mi avec le deuxième doigt. Ré, mi, fa. On attend. Maintenant, la main gauche sur le mi. Ok. Encore une fois. Ré, mi, fa, a, mi. Comme ceci. Ok. Pour cela, on va répéter cinq fois. RÉ, MI, FA, A, MI. Très bien. Première fois. RÉ, MI, FA. Maintenant, la main gauche. MI. Deuxième fois. RÉ, MI, FA, A, MI. Troisième fois. RÉ, MI, FA, A, MI. Quatrième fois. RÉ, Fa et Mi. Très bien. Maintenant, on va voir les 10 mesures qu'on a appris, OK? Sol, Mi, Mi, Fa, Ré, Ré. Gauche maintenant. Gauche et puis tout de suite après, la main droite, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol. Comme le début mi mi fa ré ré maintenant la main gauche gauche droite sol sol mi mi mi i, ré, ré ré ré ré ré mi fa